Bonjour à tous aujourd'hui je vais vous parler euh, confiture et notamment confiture de coin. Donc les coins c'est ça, c'est des, des fruits qu'on ne peut pas manger euh, cru parce que c'est vraiment pas bon mais par contre cuit c'est délicieux, euh, ça dégage euh, une odeur et c'est un goût de pomme, de poire, c'est vraiment super bon. Donc la toute première étape ça va être de couper les coins en morceaux et euh, hop on va euh, on va enlever les cœurs, les centres, mais si jamais on veut une confiture plus épaisse ou qu'on fait une confiture coin plus pomme ou un autre fruit, on va venir récupérer les pépins, parce c'est les pépins qui contiennent énormément de pectine. Et la pectine, c'est un gélifiant, ça permet d'avoir de, de, de, de, de, cette prise au niveau de la confiture. Mais euh, les coins, la peau est suffisamment riche en pectine, donc si c'est une confiture uniquement composée de coins, et bien on ne va pas s'embêter, on va euh, directement euh, garder la peau et euh, venir mixer, et ça suffira. Alors si vous regardez un petit peu autour, on a déjà fait... Euh, c'est pour ça que c'est crainte, c'est le bordel, c'est pas possible, c'est plein de vie en même temps. Euh, on a déjà fait euh, deux sessions de confiture. Donc euh, les couleurs c'est les mêmes coins, c'est les mêmes épices, mais les couleurs ne sont pas du tout les mêmes. Euh, là on a... Obtenu quelque chose de rouge euh, très intense, c'est puis un, un orange, alors que celle-ci était euh, jaune au départ. Alors, je fais une confiture de coin avec des épices. Donc là, ce que j'ai déjà préparé qui a servi pour euh, la deuxième session, celui de la première session, euh, je l'avais acheté, mais j'ai re remis celui de la deuxième euh, fournée. Il euh, y a euh, de l'anisée de foilée, des bâtons de cannelle, des clous de girofle. Et ça, on va venir le mettre. Alors, j'utilise des sachets euh, de tes maille, jetable Et je les charge avec ça. C'est plus facile que, euh, comme vous savez, comme vous avez posez au feu, on peut prendre de la gaz, on peut prendre plein de trucs. Mais que vous avez à la maison, comme je consomme j'utilise ça. Et ça, c'est un, une petite pièce en métal pour venir euh, tenir euh, et récupérer plus facilement ces épices. Ce qu'on va faire ici, c'est mettre tous ces morceaux coins. Alors là, je ne vais pas les enlever parce qu'on est en train de, de peser et de voir combien on en a. Et je viens de toucher, je vous eu. Voilà, c'est un de ce qu'il ne faut pas faire. On va venir peser les coins. Et c'est euh, 80% du poids en sucre qu'on ajoutera plus tard. Donc, euh, là, mon mari est en train de couper parce que les coins sont extrêmement durs. Donc, c'est lui qui fait euh, beaucoup du boulot. Merci. <rire> on, va, on va venir couper les coins, les coins pesés. Et euh, je vous reprends euh, après pour la, la magie du montage. Merci. Un petit avec euh, un peu d'eau, pas trop. Euh, il y a également, ça a infusé, ah ben je vais éviter de mettre plein de vapeur. Ça a infusé au niveau des épices et euh, j'avais préparé, hop, je vais terminer mon sachet de poudre de gingembre. Si j'y arrive, Voilà. Donc dans les épices, je rappelle, il y a cannelle, anis étoilé, euh, gingembre, alors le, il apporte un peu piquant et tout à le gingembre, mais on ne sent pas le goût euh, en tant que gingembre, je n'aime pas le gingembre, donc je précise, et euh, des clous de voilà, Donc, en, Au final, ça donne une confiture extrêmement chaude, extrêmement euh, d'automne, avec des épices euh, très douces, très réconfortantes, ça. Là, on a 1,5 kg de fruits, donc c'est la plus petite des sessions. Donc, on calcule 80 du poids. Euh, si vous préférez, ça fait pour 100 g de fruits, on met 80 g de sucre. On a 1 kg de, hop, de sucre. On va mettre le sucre et puis mixer tout ça et remettre un petit peu... Hop, je vais oublier d'enlever ça. Voilà. Enlever ça avant de mettre le sucre, ce sera plus pratique. Euh, enlever ça, ça avant de mettre le sucre, ce sera plus pratique. Euh, c'est aussi pour ça que je l'ai mis dans un sachet, pour pouvoir le retirer euh, facilement. Parce que les coups de géant, c'est pas génial au point de vue du goût. Et euh, la cannelle, je trouve est beaucoup plus puissante en bâton que en tour. Euh, et donc, euh, bah forcément, c'est de l'écorce de bois, donc on ne va pas la laisser, euh, la laisser dedans et puis la mise étoilée euh, non plus voilà donc ça c'est enlevé un petit peu de combri qui se ensuite tout simplement on viendra dans les pots euh, bien nettoyées, bien propre, verser le, le plus haut possible, on ferme on retourne voilà et puis après ben, on pourra étiqueter et délusser donc là, par exemple, j'ai déjà fait mes étiquettes avec euh, la CWS Studio. Euh, C'est un logiciel euh, qui permet de faire euh, l'aspect esthétique et la découpe. Euh, pour propre, et puis, des, puis voilà, tout simplement venir euh, coller. Voilà. Alors en fait, comme euh, je pensais mettre de la paraffine. Hein, au dessus de la confiture et que pas bien d'en trouver euh, on a repassé à la euh, 120 degrés un petit quart d'heure et puis euh, voilà on a eu quelques pots qui sont ouverts mais sinon ça se passe plutôt bien Là je vais récupérer en fait cette gelée, on l'a mise donc, dans un plan vert, mais je peux avoir fait le faire. Et hier on avait enlevé il y a un petit peu de, de jus qui s'est formé, il y en a encore un petit peu ici, et on a laissé un peu plus de 24 heures à prendre. Je vais dérouler, <rire> peut-être. Alors, faire un petit tour de couteau, souvent ça suffit. Là, on va voir les justement la fabrication des pâtes de fruits. Alors, on recommence. Ploup voilà, un le petit boulot, on le mettra de côté. Là, euh, et les autres fois, j'avais fait des cubes, mais là, je vais faire des barres pour que euh, on ait des morceaux un petit peu plus grands qui tiennent mieux. Hop, ça, ça me plaît, bien. Hein. Et ah, merci Trifon. <rire> Donc voilà, ça tient tout seul, mais en oh, ça, il va falloir le mettre à sécher. Donc, je découpe. Hop. Ça se découpe tout facilement, hein, pas besoin de prendre un super couteau. Le plus dur dans cette étape, c'est de tenir le châle en Et voilà, je prends les morceaux. Là, ils ont été faits hier, hein, donc euh, c'est encore euh, juste, juste. Mais en fait, le fait de les séparer et de les mettre sur une grille comme ici, ça va permettre de sécher, d'accélérer le séchage. Elles vont devenir beaucoup plus faciles à, à manipuler. Euh, la grille est plus pratique, on peut, on peut le faire sur l'assiette. Euh, assiette, dans ce cas là il faut penser à le retourner tous les jours au début, euh, et sinon tous les 24 heures euh, au début donc, 48 heures tous les 3 jours. Bon. Mais là, grâce à la grille, je n'aurais pas besoin de le retourner aussi souvent. Hop. Donc ça c'est une grille euh, pour, euh, pour tarte, pour faire sécher les... Les tartes pour éviter qu'elles restent humides. Hop. Donc il n'y a que à déposer. On met à sécher. Euh, là, c'est encore un petit peu pâteux. On voit, il y a mon pouce qui est plein de matière. Mais euh, d'ici euh, quelques heures ou demain, Hop là, on sent que c'est encore un peu fragile. Euh, d'ici quelques heures ou demain, on pourra mettre un torchon dessus. Comme ça, ça protégera de la poussière, des moucherons, des chats. Hop, sans avoir besoin de le mettre dans une pièce à part. Et enfin, au bout de 2-3 semaines, un mois, euh, en fonction de la manière dont ça sèche. Mmh <rire> Super bon. Euh, on peut les coller euh, dans le sucre. Le sucre cristallisé tout, tout bêtement. Et puis euh, les mettre en boîte plutôt métallique. Et les offrir. de la toute dernière fournée. Donc ça c'était euh, la première ici en orange. Ensuite on a eu euh, la rouge et enfin euh, la toute jaune. Et euh, je pense qu'il y a un problème de. Enfin un problème, c'est pas un problème, c'est une différence de cuisson. Mais euh, je ne sais pas ce qu'il y a eu d'autres Donc euh, la, la couleur peut énormément varier et on le voit euh, de manière très nette ici et c'est ok. Voilà voilà. C'est mm bon. -hmm. Okay.